Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'évolution spontanée d'un système chimique. Le titre est un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Générique Quand on parle de transformation chimique, on a toujours à l'esprit des transformations totales. La réaction s'arrête lorsque le réactif limitant est entièrement consommé. Durant une telle réaction, l'avancement final Xf est égal à l'avancement maximal Xmax. Mais alors c'est quoi une transformation non totale Une transformation non totale est une transformation dans laquelle il y a coexistence de tous les réactifs et produits à l'état final. Et quand je dis tous, c'est bien tous aucun réactif ne disparaît entièrement, il n'y a donc pas de réactif limitant. Durant une telle transformation, l'avancement final XF est inférieur à l'avancement maximal Xmax. On va donc pouvoir définir le taux d'avancement final, noté taux, qui est le rapport de l'avancement final sur l'avancement maximal. On le donne souvent en pourcentage, et il représente ce qu'on pourrait appeler le pourcentage de réaction, c'est-à-dire quelle proportion de la réaction s'est effectivement déroulée comparativement à si elle avait été totale. C'est une sorte de rendement de la réaction. On va parler d'un système en état d'équilibre chimique, c'est-à-dire que d'un point de vue macroscopique, il ne se passe plus rien. On pourrait attendre des heures, des jours, des années, il ne se passerait rien de plus. Mais c'est un équilibre dynamique, dynamique parce qu'en réalité, la transformation se fait à la fois dans le sens direct des réactifs qu'on a introduits vers les produits et dans le sens inverse, c'est à dire que les produits réagissent entre eux pour redonner les réactifs à l'équilibre. La transformation dans le sens direct se fait exactement à la même vitesse que la réaction dans le sens inverse, comme c'est un équilibre on ne peut pas utiliser la flèche qu'on utilisait pour une transformation totale. On va donc utiliser une double demi flèche comme ça. L'équation de la réaction s'écrit donc maintenant ainsi. Elle traduit le fait qu'on a la réaction dans le sens direct et la réaction dans le sens inverse. On va alors pouvoir caractériser l'état du système par une grandeur, c'est le quotient de la réaction Q indice R. Ce quotient de réaction est une grandeur sans dimension et pour une réaction dont tous les composés sont en solution aqueuse, on la calcule avec la formule suivante. On retrouve la concentration des produits, la concentration des réactifs exprimée en mol par litre, on retrouve la concentration standard, qui est égale à 1 mol par litre, et puis on retrouve les nombres stoichiométriques de l'équation de la réaction. Comme c'est un rapport d'une concentration par la concentration standard, chaque terme est sans dimension, et donc l'ensemble est sans dimension. Deux petites remarques sur cette formule. Si un réactif ou un produit est un solvant, alors il n'apparaît pas dans la formule. Et si un réactif ou un produit est un solide, alors là non plus, il n'apparaît pas dans la formule. Bien, mais le titre c'est « Évolution spontanée d'un système chimique » et pour l'instant on n'en a pas encore parlé. Pour en parler, il faut décrire le système lorsqu'il est à l'équilibre chimique. Et pour ça on va utiliser ce qu'on appelle la constante d'équilibre et on la note K. Cette constante d'équilibre va être égale au quotient de la réaction à l'équilibre. On a donc K égale QR à l'équilibre. K dépend évidemment de la transformation chimique étudiée. Autrement dit, il existe autant de valeurs de K qu'il y a de transformation. K est dépendant de la température, mais attention, comme ça je ne peux pas savoir a priori si quand j'augmente la température, K va augmenter ou si K va diminuer. Enfin, K est indépendant de la composition initiale du mélange. On va donc enfin pouvoir répondre à la question. Si pour une transformation donnée à une température donnée, on connaît K alors, en comparant avec le quotient de réaction QR, on peut déterminer l'évolution du système. Si QR est inférieur à K, la réaction évolue spontanément dans le sens direct, le sens qui fait augmenter la concentration des produits et diminuer celle des réactifs. C'est généralement le sens qu'on veut. Si QR est égal à K, la réaction a atteint l'état d'équilibre chimique, le système n'évolue plus d'un point de vue macroscopique. Ce n'est pas la peine d'attendre, il ne va rien se passer de plus. Si QR est supérieur à K, alors la réaction va évoluer spontanément dans le sens indirect, le sens qui fait diminuer la concentration des produits et augmenter celle des réactifs. Une dernière remarque avant de finir. La démarche ici est de savoir dans quel sens va évoluer spontanément un système chimique, et uniquement ça. À aucun moment on ne s'intéresse à la cinétique de la transformation chimique. Un système chimique peut ainsi atteindre l'équilibre chimique après une seconde, une minute, une heure, un jour, une semaine, un mois, un siècle, un millénaire. Ni K ni QR n'apportent d'informations sur la durée de la réaction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour ne rien rater, abonnez-vous. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.